Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser le calculateur, mais cette fois-ci avec les macros, et dans ce cas-ci, la macro pour la vente publique plus précisément. Alors, vous allez voir, les macros permettent de faire, non pas juste des calculs de rentabilité, mais aussi d'entrer des données et d'optimiser le prix d'achat et de voir un peu jusqu'où on peut monter dans les négociations. Alors, vu qu'on va utiliser une macro qui s'appelle le solver, il faut qu'il soit euh, ajouté dans Excel. C'est par défaut, mais souvent il faut simplement euh, le mettre en route. Alors il faut venir ici dans Fichier, Options, et dans les Add-ins, donc euh, en, en français dans dans les compléments, il faut que le complément Solver, donc l'Add-in Solver, soit euh, activé. Voilà souvent par défaut c'est une elle, elle n'est pas active maintenant je vais vous mettre le lien aussi pour aller euh, l'activer si elle n'est pas active par défaut chez vous ou même la télécharger chez Microsoft c'est une add-in euh, c'est donc c'est un complément gratuit d'Excel c'est exactement le même tableau que euh, celui du calculateur gratuit donc on, on a un prix demandé un revenu cadastral des revenus locatifs estimés les charges qui sont calculées automatiquement on peut aller dans estimation chipote euh, avec les charges ou pas, et alors cette fois-ci, on a ici la partie vente publique, et on a plusieurs boutons ici, alors on va commencer tout simplement par euh, la question la plus simple, quand on est dans une vente publique, c'est donc une vente aux enchères, et bien en fonction des paramètres qu'on a, et qu'on estime, jusqu'où peut-on monter dans l'enchère alors, en jaune, c'est vraiment ce qui est, ce qu'on ce ce qu va prendre pour optimiser euh, les, les formules. Donc, combien d'apports vous avez Parce que dans une vente aux enchères, il faut savoir qu'il faut payer euh, 20% tout de suite. Donc, il faut avoir de l'apport ou au moins avoir accès à du cash euh, en, en 24 heures. Donc ici, on va supposer qu'on a 11 000 euros. Et le prix de départ est un prix à 20 000 euros. Et on voudrait savoir ben, jusqu'où est-ce que je peux monter en ayant 11 000 euros en poche avec, encore une fois, des revenus locatifs de 450 euros estimés sur ce bien. Alors, on va cliquer Trouver en cher max. Ici, on a une petite, euh, une petite fenêtre, donc le solver. Et là, il va nous demander tout simplement garder la solution du solver. OK. Voilà. Et donc là, il nous dit que on peut monter jusqu'à 42 712 euros. Avec, ces euh, revenus locatifs, on voit qu'on est tout entièrement dans le vert à ce prix-là. Donc si on a un, un prêt à 100%, avec un 11 000 euros d'apport, on peut monter à une enchère de 42 000 euros sans aucun problème. On aura le cash pour payer tout de suite et on aura assez de cash qui reste pour euh, payer les frais d'hypothèque par la suite. Maintenant, ce sont des, des paramètres avec lesquels vous pouvez jouer. Un autre paramètre qui peut être important, ici, vous voyez, on calcule le cash flow. Il nous reste, après euh, le, le prêt, 122 euros de cash flow. Supposons qu'on voudrait garder, euh, non pas 120, mais 150 euros de cash flow. Eh bien, ici, on met, encore une fois, on fait 7 cash flow. Voilà. Et donc, si on veut être bloqué à 150 euros de cash flow, on sait qu'on peut monter à 37 000 euros 640 euros. Tant qu'on est à ce prix-là, avec les données qu'on a rentrées, on aura un cash flow de 150 euros mensuel. Vous pouvez faire pareil avec la rentabilité. Donc, on pourrait mettre ici, euh, ben voilà, 0 de cash flow. On va, on va le remettre, ok. Voilà. Là, on remonte avec l'enchère maximum. On est, on est toujours bloqué parce qu'on a lancé l'enchère maximum ici. Et si on veut une rentabilité, on va dire une rentabilité de 9%, on fait ici cette rentabilité. Et encore une fois, le calculateur va nous donner le prix maximal pour avoir 9% de rentabilité dans, dans ce cas-ci. Voilà, et donc chaque fois, on a le tableau ici qui se met à jour avec les couleurs. Donc vous avez les différentes quotités de prêt, euh, les apports nécessaires en fonction des quotités de prêt. Et donc par exemple ici, euh, si on met 50 000 à la main, ben voilà, le, le, le tableur se, se, se met à jour automatiquement. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la partie avec les macros, euh, surtout cette macro, donc vente publique, qui, qui prend euh, ceci en compte, donc l'apport que vous avez, et comme c'est une vente publique, elle prend toujours les frais, on prend 20% du prix d'achat, vu que c'est les frais que vous allez devoir euh, provisionner le jour main, même, même si c'est pas exactement les frais que vous paierez à la fin du compte, mais vous allez devoir provisionner ces frais-là euh, le jour de la vente publique. Voilà, bon calcul